Vas-y saute. Ok dun dun dun dun dun dun dun ok, vas-y. Je crois que c'est son petit défi là. Elle veut essayer absolument de me faire tomber. OK. Ah, ça va le coup. Ça va le coup. Ouais, elle troll, elle troll. OK. gagner effusion <rire> ah, ok on va faire ça comme ça ouais c'est euh... des trollers de première parfait ah, bah du coup merci ok Mmh, mmh, mmh, mmh. Non, il n'y a pas effusion. C'est l'offrande de la map. Hein. Ah ok. Elle va essayer de la protéger. Ou pas, non okay. Attention. LET. On va récupérer ce qu'il y a de nous. On va la voir sortir par là. Ok. Me. No. Bon alors, Léon. Ok, elle est partie à gauche juste après. Bien joué. Moi bon, je saurais que michaela Oh cette map. T'as 4 réfugiants, c'est un délice. On va falloir lâcher la palette maintenant. Mmh, mmh, mmh. Oh, quel enfer. Il va falloir lâcher la palette, non bah, Si j'ai une victime, ça, ça serait bien. Vas-y. Palette. Ok. On va faire ça comme ça. Mais de 1. Et de deux. Ah, c'est bande d'etres là. Voilà. Vas-y. Ok. Ok. Ils ont, je pense, le totem qui fait... Euh, relever. Je pense que c'est pas indéfectible. C'est ça, exactement. J'ai pensé exactement à toi. Euh, en même temps... Euh, exactement la même chose. Ah, ils sont là-haut. Soignez-vous, soignez-vous. ok <rire> on passé ou pas ok Et là, ok. Ah, je vais les laisser Xang ici. Et elle va se relever. Ah, je sais ce que je vais faire. <rire> Faut marrer <rire> Ok Alors quelle est la solution La solution c'est d'arriver de l'autre côté Est-ce que je peux passer ici de côté Non. Si la solution ça serait de l'amener en bas Parce qu'elle aura pas le temps de remonter Vas-y. Je sais qu'il y a la solution, la solution c'est ça. Ah, Ça me fait marrer, je trouve ça Et c'est reparti pour un tour. L'autre en train de faire le moteur, tranquille, il a raison l'autre. Là, normalement, ça devrait passer. Attention Quoi Comment ils sont passés là Comment ils sont passés là Comment ils sont passés là hein. J'ai pas compris comment ils sont passés là. J'ai pas compris comment ils sont passés là. Hein. Bon. Je comprends pas. <rire> il y a une faille dans mon plan, je suis d'accord avec la faille. Là, normalement, il devrait pas. Hein. Sur le côté. Ok, bon. Ouais, il se soigne. Mmh, mmh, mmh, mmh. Ok. Pourquoi pas va tester hein. Ouais, il y a eu plein de changements sur le jeu. Ouais, non, c'est dingue quand même. Voilà. Là, on est bon. Ah. c'est dingo, quand même. Ah Ok, libère-toi. C'est dingo, quand même hein. C'est le Arkaba. Sinon, comment ça va? Sinon, comment ça va? Profite. Pendant ce temps, à Raccoon City. <rire> Raccoon City <rire> <rire> ouais, okay. Ouais? <rire> tu peux pas aller voir ce que t'as dans le coffre? Franchement, <rire> on voulait pas voir ce qu'il y a dans le coffre? <rire> C'est juste pas animal Non, il profite d'une faille du système. Ah, pas bah, se euh, vider de son sang, hein? Ton mec? Ils ont profité d'une faille de système. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider maintenant Non, tu dois prendre le piège à gauche. a fait ça on va pas avoir le temps de monter peu hein je sais s'il fait ça il est condamné le petit léon elle est toujours là bas euh, merci d'avoir essayé. C'est l'heure de la notation Mickaël. Bravo. Ce fut un talent indéniable. On eût dit... qu'il avait été... cousu main. Franchement... Quel beau chapeau Kate Au coin Néa, survivant, discrète, mais investie, semble imaginer un plan de troisième ordre, visant à tenter un semblant de survie, mais devrait plutôt se concentrer sur ses devoirs. Léon, très bonne idée d'avoir abandonné ses amis dissipés pour se concentrer sur l'objectif du trimestre. La survie est réelle. La dignité, un peu moins